et, et Est-ce que, est que vous connaissez le point commun entre un rat et un porc Réponse Aucun rapport euh, Ben bah oui, parce que euh, le rat et un porc, ça ne se ressemble pas beaucoup, mais, mais, mais en fait, au, aucun rapport, ils sont tous les deux dans le mot... Eh ben bah oui, je vous avais prévenu, à partir de maintenant, plus mes vidéos sont sérieuses, plus je fais des vannes pourries au début, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Et aujourd'hui, bah oui, on va encore faire une vidéo sérieuse. C'est chiant, les vidéos sérieuses, mais bon, c'est comme ça. Euh, grâce, grâce, grâce grâce à euh, Madame Agnès bénassi une nouvelle fois. Bien évidemment, vous avez suivi, et donc vous savez qu'Agnès Agnès Benassi kéré est la chef économiste du Trésor. Et vous savez aussi qu'il euh, y a quelques jours, elle a commis une note absolument ahurissante, dans laquelle elle vous explique de manière tout à fait décontractée que, ben oui, la crise est déjà payée, elle est payée par les dépôts de, des particuliers, les dépôts en banque de tout un chacun, de vous, de moi, de tout le monde. Rien que ça. Waouh. Et si vous n'avez pas suivi... Je vous mets un petit lien là-ci-dessus, je vous en mets un autre euh, en description, parce que c'est vraiment important, c'est un texte très important. Oui, parce que quand je fais des vidéos, je fais aussi des textes, et vous savez même quoi euh, moi je viens de l'écrit, j'écris beaucoup mieux que je ne cause donc euh, si, si je fais un peu le zozo comme ça devant la caméra, c'est vraiment pour vous inciter à aller lire les textes parce que bah, on a des sujets qui sont quand même un petit peu difficiles qui demandent un peu de concentration euh, qui euh, demandent non pas de, de, de consommer mais de s'impliquer et ça marche beaucoup beaucoup mieux à l'écrit euh, et en plus je vous dis c'est plus, moi je suis plus je préfère, je préfère le, le crayon à la caméra et, mais bref euh, on file tout ça. Euh, la vidéo d'aujourd'hui euh, fait référence à plein d'autres textes et vidéos d'avant. Euh, et, et donc Allez voir tout ça. Inscrivez-vous à l'investisseur co sans costume. L'investisseur sans costume, bah, je suis le taulier. C'est un service d'information économique et financière. Il va peut-être falloir que je rajoute aussi sanitaire bientôt. Hein. Les temps sont ce qu'ils sont. Euh, et c'est gratuit inscrivez-vous et bah, regardez regardez toute la production si, avant de vous inscrire, regardez un peu les vidéos, mettez-leur plein de pouces bleus partagez-la, inscrivez-vous à la chaîne, allez voir les textes, allez sur le site sans costume.com, regardez, il y a beaucoup de choses dessus, commencez et, et inscrivez-vous parce que les, les choses qu'on va aborder aujourd'hui ce euh, sont, sont, sont des choses, moi, il m'a pas fallu une vidéo et un texte pour les appréhender, les comprendre et, et les digérer. Je pense que pour vous non plus, Donc, ça demande un peu de temps, ça demande un travail, ça demande de revenir à l'ouvrage. Euh, et euh, je préfère très largement euh, avoir un peu moins de, de, de lecteurs et euh, de spectateurs, mais de, de les avoir réguliers, plutôt que d'avoir des gens qui viennent consommer et se barrer ensuite. Hein, vous êtes assez nombreux, très sympathiquement d'ailleurs, à se demander pourquoi il y a que 17 000 abonnés à ma chaîne. Moi, je trouve ça déjà vachement bien, 17 000. 1000 abonnés. Euh, je suis vachement content, je suis vachement fier et je préfère en avoir un peu moins, mais qu'on puisse se causer et qu'on puisse avancer ensemble. Cela étant dit, bah, qu'est-ce qu'elle nous a fait, Mme Agnès benassi Elle a eu l'amabilité de me répondre. Parce que euh, bah, euh, elle a eu l'amabilité de me répondre. Elle avait tweeté, euh, elle avait tweeté son étude. Euh, et comme euh, ces derniers temps, je, je me mets à, à intervenir un peu plus sur Twitter. Si vous y êtes, euh, inscrivez-vous aussi à mon thread. Euh, ça y est, j'ai compris comment euh, ça pouvait être rigolo d'utiliser un peu Twitter. Euh, et donc euh, il m'a fallu du temps et je sais j'ai un peu l'impression d'avoir 80 ans de mental mentale quand je dis ça et encore euh, probablement plutôt 90 c'est pas grave euh, et, euh, donc, euh, elle a, et donc je lui ai répondu je, je lui ai dit que j'étais un peu chagriné J'étais chagrin, parce que bah, la chef économiste du Trésor, euh, bah, moi, je croyais qu'elle était censée s'occuper de nous, que euh, en tout cas, euh, s'occuper de nous avant de s'occuper des banquiers. Bon, ça, il faut, faut y aller vite, hein, parce qu'après, vous vous souvenez qu'en France, nos banques ont été nationalisées pendant des décennies. Et aujourd'hui encore, on en garde la trace et que nos, nos banquiers et, et, et les hauts fonctionnaires de Bercy, c'est les mêmes marigots, c'est les mêmes gens, ils se connaissent, hein. c'est beco Beko, bras dessus, bras dessous. Euh, ah non, pardon, <rire> c'est les masques. C'est plus béco-béco. Bon, Peut-être eux, c'était jamais, d'ailleurs. Bref, cela étant dit, euh, je, que, que, bah, je suis un peu chagrin, si vous voulez, euh, que euh, Mme Benassi sicaré vienne expliquer euh, de manière, encore une fois, très décontractée, comme si c'était absolument normal que euh, ce soit les dépôts bancaires des clients qui euh, viennent compenser le manque de fonds propres. Parce que c'est ça, ce que ça veut dire. Quand, euh, la, sa note dans laquelle elle dit c'est parce que vous avez plus de dépôts en banque que les banques ont pu prêter ensuite aux États avec l'aide de la BCE. Allez voir en description là-haut, allez voir tout ça. Euh, si vous voulez plus de précision, euh, je ne vais pas refaire la vidéo que j'ai déjà faite, euh, bah quand elle dit ça, elle, elle vient expliquer que euh, on demande aux déposants de compenser euh, les fonds propres. Et qu'en gros, si vous voulez, on revient dans cette logique absolument ignoble, le truc qu'on avait dit plus jamais ça de 2008, qui est que vous avez euh, privatisé euh, les gains et vous mutualisez les risques. Et euh, quand ces risques se matérialisent, les pertes. C'est pile, je gagne, face, tu perds, comme on dit aussi. Et donc, je lui dis, bah, je suis un peu chagrin, quoi. Je sais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on prend l'argent des déposants pour compenser le manque de fonds propres Et elle m'a répondu, vraiment, c'est vachement. Vrai, je pense, je, suis, je suis heureux, parce que j'ai pas l'habitude que, que des hauts fonctionnaires de Bercy me répondent. Je pense qu'elle ne savait pas à quel zozo elle avait affaire. Euh, sinon, elle ne l'aurait pas fait, d'ailleurs, elle l'a plus fait après. Et elle me dit, mais attendez, euh, monsieur, euh, pas du tout, euh, le... Les, les banques euh, sont, sont beaucoup mieux capitalisées et plus liquides aujourd'hui euh, qu'avant la crise de 2008. Ah. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est d'où la blague. <rire> C'était réfléchi quand même. Hein. Euh, aucun rapport. Je, je, de... Pardon. C'est pas comme si les banques étaient bien capitalisées en 2006. Hein, C'est pour la crise de 2008, elle, est déjà, elle a déjà commencé en 2007, donc c'est pour ça qu'on va dire 2006. c'est euh, aucun rapport, si vous voulez. C'est très intéressant, d'ailleurs. Elle, elle, elle ne nie pas que l'argent des déposants euh, et vient, vient compenser la perte de fonds propres. Elle dit juste oh « Non, mais on a plus de fonds propres qu'en 2006. Qu » qu Ah Donc déjà, encore une fois, aucun rapport. Mais surtout, surtout... C'est aberrant ce que vous venez de nous, de nous expliquer là. Je lui ai répondu, et là, quand je lui ai répondu ce que je vais vous raconter maintenant, elle, elle, bizarrement, j'ai plus eu de réponse. Voilà, c'est comme ça. Euh, et, et, mais attendez. Euh il y, a, il y a quand même une petite différence. Et d'ailleurs, grâce, grâce à vous, Madame benessi je vais pouvoir continuer ma série qui est décidément extraordinairement fructueuse. Et je pense que je vais la tenir pendant un bon moment. Comment est-ce qu'on produit des idées fausses à partir de chiffres vrais Parce que bien évidemment, la chef économiste du Trésor pas m'écrire quelque chose qui était faux c'est vrai les banques aujourd'hui sont mieux capitalisées pardon mieux mieux le terme est ambigu sont davantage capitalisées que euh, en, en, que, que, que en 2006 euh, elle dit aussi qu'elles sont plus liquides. Alors là, euh, plus liquides, euh, là, vous rentrez sur un truc qui est quand même très qualitatif. C'est difficile de mesurer la liquidité. Euh, <rire> C'est-à-dire que, que la liquidité, ça change très, très, très, très, très très vite. Donc, euh, je ne vais pas m'accrocher sur la question de liquidité, je vais juste rester sur les fonds propres, parce que ça, les, les fonds propres, c'est facile, si vous voulez. Parce qu'effectivement, si vous prenez euh, une banque euh, comme la BNP, la BNP, en 2006, vous avez 3% de fonds propres. En 2020, après le déclenchement de la crise, vous en avez quatre et demi. C'est davantage. Vous avez raison. Euh... Mais il y a toujours un mais, parce que ça reste faux, si vous voulez. Alors pour préciser, pour euh, si, pardon, je, je, je voudrais vous dire qu'est-ce que ça veut dire quand on a 3% de fonds propres ou 4,5. et demi? de fonds propres, ça veut dire que à chaque fois que la banque euh, fait crédit de 100 euros, elle a 3 euros en couverture pour le cas où les crédits ne sont pas remboursés. C'est ce qu'on appelle un système de réserve fractionnaire. Euh, C'est-à-dire qu'on ne met pas de côté 100% des crédits qu'on donne. Sinon, c'est euh, enfin, une discussion qui avait du sens du temps de l'étalon noir. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Mais voilà, euh, en, en 2007, en 2006, euh, vous aviez 3 euros de côté pour 100 euros de crédit. Aujourd'hui, vous en avez 4,5. Donc, euh, elle a raison. Mais qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui a changé entre 2007, 2006, 2007 et 2020-2021, je me demande bien ce qui a changé. Ah bah ben si <rire> Je sais bien. Vous aviez des taux à 4% en 2006. Vous êtes à moins 0,5% en 2021. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est-à-dire que si, si, si vous étiez aujourd'hui à 4%, euh, votre système il serait par terre, mais depuis longtemps. Mais qu'est-ce que... Je... Je, je, suis bien, je suis excessif à dire 4%. Aujourd'hui, la BCE remonte ses taux directeurs de moins 0,5 à les 1%, demi. 1 vous mettez tout le système par terre. Donc oui, les banques sont mieux capitalisées. Mais ce qu'elle oublie de vous dire, Madame benessi c'est que les banques sont mieux capitalisées dans un système considérablement dégradé. C est, c est, c est, je veux dire les choses un peu différemment pour bien comprendre, parce que c'est important. Ce que ça veut dire, c'est que le, le, les, les crédits que les banques faisaient, alors les 4%, c'est le, le taux directeur, et donc derrière, c'était un peu le minimum. Après, les crédits montaient, et puis selon que vous étiez, l'État, c'était un peu plus, des grandes entreprises encore un peu plus, et puis, et puis bon, vous aviez des crédits selon à 6, 8, 10, 12%. Un fonds euro d'assurance-vie rapporté du 4,5%, par exemple ben oui, hein, c est, c est, ça, vous l'avez payé, hein, cette, cette, cette, perte de, cette, cette baisse de taux. Vous l'avez payé très, très, très, très cher. Hein. Il y en a pour 400 milliards de, de, depuis, euh, depuis 2008 en, en perte de taux. Euh, et, euh, et du coup, les, tout, toutes les, les entreprises ou même l'État euh, qui avait des crédits, ben, ils remboursaient avec des intérêts élevés. Et ils étaient capables de faire ça. Euh, pour le dire encore autrement, euh, et aujourd'hui, à, à moins 0,5%, bah, ils remboursent beaucoup moins. Ils ont une charge de la dette qui est bien inférieure parce qu'on a baissé ses taux. Mais si vous remontez un tout petit peu ces charges de dette, il n'y a plus personne qui tient. On a fragilisé le système tout entier pour protéger les banques, d'une certaine manière. On a tout fragilisé le, hum, les... C'est un truc qui est génial, ça c'est aujourd'hui la charge de la dette. La charge de la dette en France, est-ce que c'est 40 ou 50 milliards Je vous le donne de tête. Euh, et, euh, mais mais euh, en 2000, si vous prenez les moments où c'est chaud, où la charge de la dette est, est, est vraiment méchante, ça doit être euh, ouais, 2008, sens, la charge doit être, doit être très méchante. Vous êtes à 70, 80 milliards, vous êtes deux fois plus de charge de dette avec beaucoup moins de dette, avec deux fois moins de dette. Euh, en en 2007-2008. Pourquoi ben Parce qu'à l'époque, vous payez 4%. Euh, L'État payait 4% sur sa dette. Maintenant, il en paye euh, en moyenne, il faudrait regarder les chiffres précisément, mais euh, le, le, le taux moyen de, de la dette de l'État, est-ce qu'il est à 1% Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'aujourd'hui, l'État va payer 40-50 milliards à 1%, mais vous refaites passer les taux à 4%, ben, c'est 50 milliards, ils ne vont pas redevenir 70 ou 80, ils vont, de, ils vont redevenir 200 milliards, petit à petit. Donc dans un environnement de taux plus élevé, euh, eh ben, en fait, le, tout s'effondre. Donc oui, c'est vrai que euh, les banques sont dans l'absolu... Davantage capitalisé, mais c'est le système tout entier qui a changé, c'est les taux directeurs qui ont changé. On a tout fragilisé pour protéger les banques euh, et, et qu'on n'a pas voulu nettoyer. On n'a pas voulu nettoyer. Et ça, alors après, vous pouvez me dire, bah oui, mais euh, après tout, euh, pourquoi est-ce qu'on avait 4% euh, Qui a décidé qu'il fallait 4% ou 0 ou moins 0,5 ou, ou je ne sais pas combien Alors, ça, si vous voulez, c'est intéressant, ça, cette question. C'est intéressant et c'est important euh, parce que euh, quand vous arrivez à des taux euh, aussi bas, en fait, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites Et pour être plus précis, c'est pas le problème en fait. C'est pas d'être à 4%, 2%. C'est la trajectoire qui est importante. C'est la trajectoire qui est importante. Et en fait, quand vous baissez de manière continue les taux, et bien vous solvabilisez euh, des gens qui ne sont pas solvables. Vous solvabilisez des états, vous solvabilisez des entreprises, vous solvabilisez plein de gens qui ne sont pas solvables. Qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que des entreprises et des États qui devraient faire faillite ne font pas faillite. Et pourquoi est-ce qu'une entreprise ou un État fait faillite Ils font faillite parce qu'ils sont dysfonctionnels. Ils font faillite, pour une entreprise en tout cas, parce qu'ils consomment plus de ressources qu'ils ne créent de richesses. Et c'est important qu'une entreprise qui consomme plus de ressources qu'elle ne crée de richesses fasse faillite. C'est très important. Ce n'est pas uniquement d'un point de vue comptable, d'un point de vue humain, si vous voulez. C'est qu'une entreprise qui détruit de la valeur, ce n'est jamais très agréable de travailler dans une entreprise qui détruit de la valeur. Alors, on ne vous le dit jamais comme ça. Mais généralement, ce genre d'entreprises sont dysfonctionnelles et ce n'est jamais très agréable de travailler là-dedans. Euh, C'est euh, absolument inacceptable, en, en les temps actuels d'écologie de, de, apocalyptique, de se dire qu'on euh, on utilise des ressources... Euh, à mauvaise escient, et ses ressources sont utilisées pour créer moins de richesse que la valeur de ses ressources au départ. C'est criminel dans les temps actuels. Hein. C'est un crime contre les ours polaires, je vous avais écrit ici. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Le, ça. Ça a plein de problèmes. Le fait de baisser les taux et de rendre solvables des choses qui ne le sont pas, ça vous empêche de vous adapter à la réalité. Et ce qui est très important, je vous le dis, c'est la trajectoire. C'est qu'il faut toujours continuer à baisser. Encore une fois, on va le prendre pour l'État français. Si vous, voulez, le, le, si vous voudriez aujourd'hui euh, arrêter, euh, arrêter l'augmentation de, la, de la, la production de crédit euh, dans, dans le monde, bah vous pourriez commencer par vouloir arrêter la production de crédit, euh, les dettes souveraines en France. Pour ça, il faudrait quoi Il faudrait équilibrer un budget. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas équilibré un budget en France Ça fait 40 ans, ça fera bientôt 45 ans qu'on n'a pas équilibré un budget en France. Vous croyez que l'année prochaine, on va équilibrer un budget Vous croyez que dans 5 ans, on va équilibrer un budget Vous croyez que dans 10 ans, on va équilibrer un budget non disant peut-être, mais pas sans être passé par une étape de, de, de destruction d'abord. cest qu'on ne va jamais réussir aujourd'hui à faire les réformes sans passer par une crise terminale qui feront qu'il faut apurer les comptes. Quand je dis faire une, une crise terminale, c'est qu'il faut aujourd'hui apurer les comptes. Il faut faire euh, ce qu'on appelait, euh, euh, qu appelait chez les Sumériens euh, les, les grands jubilés, où euh, de temps en temps, on nettoyait toutes les dettes et on repartait à zéro parce que bah, il fallait nettoyer les écuries et C'était comme ça. quoi. Donc... Euh, on va finir par avoir un jubilé. Alors, est-ce que c'est euh, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, ou dans dix ans J'en sais rien. Donc, euh, ne me prenez pas non plus... Euh, Qu'est-ce qu'on dit maintenant, ce mot qui est horrible Un effondriste oh, C'est moche, ce mot. Euh, c'est ce qu'on dit. Le pire n'est pas certain, mais il finit toujours par arriver. C'est un peu exactement euh, là-dedans que je suis. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il faut être prêt. Hein, vous connaissez ni l'heure, euh, ni le jour, euh, que ça va arriver dans la seconde. Hein. Je ne suis pas du tout comme ces espèces d'écolos qui euh, vont se planquer dans une maison de campagne en, en attendant l'effondrement. Non, non. je pense qu'il faut participer au monde et qu'il faut être dans le monde. Euh, mais en sachant qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et cette épée de Damoclès, c'est que les banques sont en faillite potentielle et qu'on paye très très cher cette faillite potentielle. On la, on, on, on la paye par la baisse continue des taux. Et cette baisse continue des taux, 1. Elle vous coûte de l'argent. Parce que c'est 400 milliards depuis 2008 que vous n'avez pas eu en intérêt pour tous les épargnants, tous les gens qui avaient une assurance vie, un livret A. Tout ça, c'est de l'argent qu'on a, qu a retiré aux fourmis pour les donner aux cigales. Parce que je, je suis bien sûr que je suis pour l'investissement. Mais je suis pour l'investissement productif, sensé, qui apporte une richesse. Aujourd'hui, les crédits ils servent à quoi ils servent, ils servent un tout petit peu à créer des choses productives. Mais dans l'immense majorité, à quoi ça sert un crédit Ça sert à, à, à payer le crédit d'avant qu'on n'a pas pu rembourser parce qu'on n'a pas du tout créé la valeur qu'on avait promis de créer. C est, c est, c est. Donc, si vous voulez, euh, euh, la première chose c'est qu'à force de baisser les taux sans cesse, eh bien, on prend aux gens sérieux. Parce que c'est bien d'avoir de l'épargne. On est dans un monde où on criminalise l'épargne, on, on criminalise tous les gens en disant ah c'est pas bien, vous consommez pas, vous faites pas assez de PIB, vous faites pas, euh, vous vous investissez pas dans l'économie réelle. Mais attendez, euh, et comment on fait pour passer les hivers Comment on fait pour passer les crises si on n'a pas des greniers pleins Qu'est-ce que c'est que cette apologie du grenier vide C'est n'importe quoi, si vous voulez. C'est vous, vous fragilisez tout le monde. Monde. À la fin, on finit. À la, à la fin, c'est la, la fin, la fin F -I m qui arrive. Je, je, je n'exagère pas. C'est très bien d'avoir de l'épargne. Et après, c'est très bien aussi de la placer. Mais faut pas vous étonner que les gens arrêtent de placer l'argent quand, quand, quand vous voulez flécher l'argent dans de la pourriture. Tiens, en parlant de pourriture, on va faire aussi un, un petit détour. Excusez-moi. Euh, oui, les banques ont augmenté, on revient à notre sujet de départ, les banques ont, ont, ont augmenté leurs leur fonds propres. Ils sont passés de 3 à 4,5%, c'est la BNP, ça pourrait paraître ailleurs. Ils viennent d'où ces 4,5% Elles ont fait des augmentations de capital, elles ont, les actionnaires ont remis la main à la poche non, non, non, non, non, c'est les cortire-tout qui ont explosé. Cortire-tout dans la, la, la, la terminologie de BAL3. Ce n'est pas les fonds propres, c'est les quasi-fonds propres. Qu'est-ce que c'est les quasi-fonds propres Les quasi-fonds propres, ce sont les obligations convertibles. C'est-à-dire que la, la banque émet une obligation. Avec un coupon, puis au bout de 5 ans, 10 ans, 7 ans, des de maturités assez longues, généralement, elle vous rembourse le, le, le principal, une obligation. Et elle est convertible, pourquoi Parce que s'il y a un truc qui ne va pas, si la banque se retrouve sous-capitalisée, eh bien votre obligation est convertie en actions. Et bah du coup, au lieu de recevoir votre principal, vous recevez des actions et en gros, vous euh, êtes ruiné. Euh, C'est comme ça que ça marche. Le corps tire tout. Et... C'est ça qui a explosé euh, ces dernières années, parce que les, les, la raison de dire que les banques sont plus sous capitalisées, c'est récent. C'est un processus qui est récent et qui est arrivé parce que les banques ont réussi à trouver cette, parce que je, je vous dis suffisamment souvent inscrivez vous à l'investisseur sans costume que le secteur bancaire européen de la zone euro dans son ensemble est en faillite depuis dix ans. Je le dis suffisamment souvent. Euh, pour... Bien sûr, il n'y a personne qui va investir dans un secteur en faillite, il n'y a personne qui veut aller apporter des fonds propres à un secteur en faillite. Les gens sont pas cons. Euh... Et pourtant, ils les ont trouvés. Et donc, ils les ont trouvés avec ces obligations convertibles. Et il y a un truc qui est très rigolo avec ces obligations convertibles, c'est qu'une obligation convertible du secteur bancaire à assez long terme, ça, le... ça porte le même risque que l'action, en fait, parce que... Eh bien, vous allez recevoir un dividende avec l'action, vous allez recevoir un coupon avec votre obligation, euh, et euh, le, la valeur de votre obligation va varier dans le temps. On oublie ça, mais une obligation, ça a une valeur sur un marché secondaire, et cette valeur varie dans le temps, et ça varie de manière très proche de celle du cours de bourse. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on est là-dedans. Euh, et, euh, et puis, comme elle est convertible, bah, éventuellement, vous n'allez jamais retrouver votre coupon, mais euh, votre principal, pardon, mais vous vous retrouvez avec une action euh, en cas de gros pépin. Donc le risque est très, très, très, très similaire. Et pourtant, si vos obligations convertibles, si vous les allez regarder, elles sont mais pas du tout. Euh, elles sont à moitié moins chères euh, que les, les, les dividendes des actions. Euh, euh, le risque est beaucoup moins rémunéré sur ces obligations convertibles que sur les actions de, de, ces, de ces banques. Pourquoi C'est une aberration, normalement, dans un marché libre, si vous voulez. Bah, euh, vous avez euh, deux produits qui portent le même risque, bah, vous allez acheter celui qui rapporte le plus. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que les banques, c'est pas comme si c'était, elles faisaient jamais ça, elles ont fourgué ces obligations à leurs clients. À chaque fois que vous achetez un fonds de la banque, à chaque fois qu'ils vous disent « Ah, il faut investir, et on va, on va vous donner un fonds diversifié, un truc structuré euh, », bah, elles vous fourguent leurs obligations convertibles. Allez voir, posez la question à votre banquier, regardez. Euh, c'est quelque chose, faites-le, vous allez apprendre, et puis dites-moi après, euh, en commentaire de cette vidéo, euh, ce que vous répond votre banquier. Si, si, alors, je ne suis pas sûr que le banquier aura la compétence pour vous répondre, mais on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'elles vous, elles elles vous ont transféré le risque. Donc oui, elles ont davantage de fonds propres, mais ces fonds propres, c'est vous. Elles sont, elles sont, elles, ça vient de votre poche aussi. Hein. Donc euh, ça, c'est un truc qui est important. Euh, c'est un truc qui est important. Et euh, donc j'en reviens... Euh, à mes taux qui n'arrêtent pas de baisser. Euh, mes taux qui n'arrêtent pas de baisser et qui font que ces fonds propres, aujourd'hui, euh, ben, sont dans un environnement qui est considérablement dégradé, ou dans lequel les taux baissent. Et quand les taux baissent, vous, vous perdez de l'argent et d'un point de vue économique, vous êtes désastreux parce que euh, vous empêchez vos économies de s'adapter à la réalité, parce que vous euh, faites survivre des zombies. Vous savez, là, là, on a le grand retour des entreprises zombies. C'est euh, Bain et compagnie qui ont sorti le truc. D'ici 2022, on va se retrouver 1000 milliards de, de crédits zombies. Euh, vous, vous, vous êtes en train de zombifier l'économie tout entière. Donc, c'est vraiment mauvais. Euh, de mauvais de faire ça, mais si euh, vous arrêtez euh, d'augmenter la production de crédit, euh, si vous arrêtez, euh, et, et quand, vous, quand vous augmentez la production de crédit, vous obligez les taux à baisser. Ça, c'est un truc qui est très important. C'est une discussion, et après, j'arrête cette vidéo qui est déjà trop longue. Euh, donc, si, si, si, si, pour, que le, pour que la production de crédit augmente, il faut que les taux baissent sans cesse. Il faut que les taux baissent, c'est un truc ultra important. Et j'ai un, un ami banquier avec qui, euh, qui j'ai eu cette conversation très récemment, et qui m'a dit « Mais attends, ton truc, euh, c'est quand même bizarre. Tu dis que euh, pour que le crédit augmente, il faut que les taux baissent. » Mais, mais c'est l'inverse. C'est quand une entreprise euh, s'endette de plus en plus, son taux est de plus en plus important. Et ben oui, et il a tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il faut que les, le taux du système baisse. Si, euh, si vous restez à un taux neutre, à euh, un taux de. Euh, et que vous ne changez pas votre taux. Bon, ben, les entreprises vont pouvoir augmenter un peu leur dette, et puis au bout d'un moment, elles disent Bah oui, mais maintenant ça va vous coûter plus cher parce que vous êtes déjà très endetté. Enfin, C'est normal, si vous voulez. Vous avez zéro dette, vous avez moins de risques de faire faillite que si vous avez déjà un million ou un milliard de dettes. C'est normal, si vous voulez. Euh, vous avez des, des créanciers qui passent avant vous, vous avez des risques qui sont, euh, qui sont, qui sont là. Euh, et du coup, si vous voulez, euh, la, la, la, les taux montent euh, avec la production de dettes. Et c'est pour ça que si vous voulez solvabiliser le système, si vous voulez permettre à l'État et aux entreprises de continuer à s'endetter pour ne pas avoir euh, à, à faire face à leurs dettes, vous êtes obligé de baisser les taux. Vous êtes obligé de baisser les taux pour que les entreprises, au lieu d'avoir une capacité d'endettement qui diminue. Avec le temps, ce qui est normal, eh bien pour que cette capacité reste là et qu'elle puisse toujours s'endetter davantage. C'est un point essentiel. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Pour que les dettes continuent d'augmenter, il faut nécessairement que les taux baissent. Vous ne pouvez pas augmenter les dettes sans que euh, les taux baissent. Euh, et euh, à quel moment est-ce que, euh, est que la dette arrête d'augmenter eh Au moment où les États auront réussi à équilibrer. Leur budget, euh... <rire> c'est-à-dire jamais. <rire> ah, c'est-à-dire, c'est pas demain la veille, si vous voulez. Euh, et, et ça, c'est important euh, parce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si on vous parle d'inflation, même si on vous dit que les taux vont remonter, les taux ne vont pas remonter. Oui, vous allez vous taper l'inflation, mais vous allez aussi vous taper des taux négatifs. Vous allez vous taper des taux profondément négatifs. Euh, là, on est à moins 0,5%. Ce moins 0,5%, vous le payez déjà, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous le payez déjà d'une manière assez simple, c'est par l'augmentation des frais bancaires. Hein, c'est rigolo, si vous avez des frais bancaires qui ont augmenté ces dix dernières années, alors que euh, l'automatisation et l'informatisation, la fermeture des agences fait que euh, les coûts, euh, ont on considérablement baissé. C'est quand même bizarre que les coûts baissent, mais que vos frais augmentent. Pourquoi ben Parce que vous payez ces moins 0,5% indirectement. Et qu'on ne peut pas vous le dire, mais on, on le fait quand même. Mais ça, quand vous passez à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5%, les banques ne peuvent plus le faire. Donc qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez vous taper cet impôt sur vos dépôts. Vous allez vous taper cet impôt sur vos dépôts de moins 2, moins 3, moins 4% pour continuer à solvabiliser. Et les 400 milliards que vous avez déjà payés en baisse de taux, eh bien vous allez continuer à les payer. 500, 600, 700, 800. Et vous allez continuer. Euh, et C'est la vertu qui va payer pour le vice. Et ça va continuer comme ça encore et encore et encore. Alors, vous pouvez, vous pouvez descendre. Moi, j'ai fait des calculs. Euh, si vous me suivez depuis longtemps, parce que c'est un truc que je fais depuis très longtemps, à mon avis, jusqu'à moins 6%, vous pouvez tenir. Après moins 6%, vous arrivez à une instabilité. Mais c'est très important. Zéro n'est pas le plancher. Zéro n'est pas le plancher. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ben, pour ça, il faut, euh, faut criminaliser l'argent liquide, les espèces. Parce que si vous pouvez retirer votre argent en espèces, euh, et ben, forcément, les espèces, ça n'a pas de taux négatif. Donc euh, ça Et puis, il faut criminaliser des choses comme l'or. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est pas mal d'acheter de l'or, c'est pas mal de retirer un peu d'espèces. Alors, pas trop d'espèces non plus, parce que les espèces, ça a d'autres problèmes. Euh, c'est pas mal d'aller chercher des matières premières, parce que euh, quand on fait ce genre de conneries, ben, c'est les matières premières qui vous rappellent à la réalité. L'immobilier aussi est pas mal dans ce truc-là. Vous avez plein de choses à faire. Vous avez plein de choses à, à, à faire euh, pour réussir à sortir votre argent de ce système où, encore une fois, je reboucle ma boucle. Euh, C'est vous qui payez. C'est vous qui payez, euh, c'est vous qui payez la solvabilité du système, c'est-à-dire que le jour où on se rendra compte que le roi est nu, parce que le roi est nu, les crédits aujourd'hui, on est incapable de les rembourser, le jour où on se rendra compte officiellement qu'on ne peut plus les rembourser, à ce moment-là, on verra bien qui aura payé, qui aura payé, c'est vous, et c'est ce que vient de vous dire Agnès Benassikéré, c'est vous qui avez déjà payé. C'est déjà, c'est inscrit dans le système. Alors, vous avez beaucoup de chance, vous avez un peu de temps pour sortir de la pièce et pour ne pas vous faire couillonner. Pas trop attendre non plus. Hein. Et sur ce, eh ben. Moi, je vous dis, inscrivez-vous à l'Investisseur Sans Costume, mettez un pouce bleu, partagez-moi tout ça, posez-moi des questions. J'ai bien conscience que la fin de cette vidéo a peut-être été un peu difficile et compliquée, euh, donc on va probablement la filer. Euh, J'ai, n'ai euh, pas euh, fini mon texte, euh, parce que là, c'est vraiment une réaction euh, au, au tweet euh, d'Agnès Benessikéré, et, euh, et je n'avais pas forcément prévu d'écrire là-dessus, mais je pense que je vais écrire aussi. Donc, inscrivez-vous à l'Investisseur Sans Costume, euh, et moi, je vous dis à votre bonne